Hey, le jiggle est absolument magnifique. Bonjour à tous, nous sommes en direct du Nice Fiction 6ème édition, édition 2.0, édition un petit peu spéciale, étant donné les circonstances sanitaires un petit peu particulières comme tout le monde sait. Je suis actuellement en direct avec Guillaume Tavernier. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Nous allons être ensemble le temps d'une petite heure, nous allons parler de toi, de qui tu es, de ce que tu fais. Donc tu es un illustrateur spécialisé dans la cartographie, tu as fait du IDR, tu es toi-même un Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît euh, Oui, oui, oui. Donc je suis Guillaume Tavernier, effectivement, je dans le milieu du jeu de rôle... Je, je, je suis arrivé dans le milieu du jeu de rôle il y a, a peut-être maintenant 3 ou 4 ans euh, en tant que dessinateur parce que j'ai voilà, proposé des dessins que, que je faisais. Et comme tu le disais, c'est effectivement énormément des dessins, de, c'est des cartes, des plans. Euh, voilà, et c'est comme ça que je suis un peu connu dans le milieu du jeu de rôle. Et c'est surtout autour de ça que tournent mes productions. Donc, euh, donc voilà euh, je, maintenant je suis dessinateur j'ai créé, donc je suis illustrateur mais j'ai aussi créé une maison d'édition qui s'appelle The Architecture Art dans laquelle je publie euh, bah, ce, en fait ce que j'ai envie de dessiner c'est ça qui est vraiment chouette d'avoir les deux casquettes c'est que je suis dessinateur et éditeur je suis le dessinateur de ma maison d'édition et donc je n'ai pas trop à m'embêter parce que comme c'est moi qui décide quoi éditer, ben j'édite ce que j'aime moi dessiner. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment appréciable par rapport à des travaux de commandes ou ce genre de choses où des fois on fait des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Et ce qui est bien, c'est que heureusement, ce que j'aime dessiner, il y a un public. Parce il pourrait ne pas y avoir de public. Je pourrais aimer dessiner des choses et puis pas réussir à les, à les proposer ou à les vendre parce que... Ben, ça intéresse personne et là mm -hmm. euh, bah on s'aperçoit que les plans et la cartographie dans le jeu de rôle ça, ça plaît beaucoup surtout, surtout que je suis cantonné pour l'instant beaucoup dans l'héroïque fantasy et, et ça parle à beaucoup beaucoup de monde Ouais. D'accord, c'est vrai que qui, euh, qui parle de jeu de rôle parle essentiellement de, de la référence du milieu, c'est-à-dire Donjons et Dragons, donc, qui est vraiment euh, l'héroïque fantaisie pure. Euh, c'est vrai que du coup, qui, euh, qui s'avance dans un donjon ou dans une ville aime bien se repérer par des éléments visuels et tout ça. Et c'est là que toi, tu entres en jeu pour illustrer tout ça et un peu euh, orienter euh, l'imaginaire du, du groupe de joueurs. C'est ça, c'est ça, exactement. Alors, les les dessins euh, chez des architectures Art, donc euh, c'est des dessins mais il y a aussi des textes donc moi je ne suis pas auteur donc je travaille avec des auteurs euh, qui, qui font les textes euh, pour aller euh, dans les livres la plupart du temps c'est souvent des travaux euh... alors maintenant les auteurs avec qui je travaille ce sont des amis il hein, euh, y a oui. Laurent Buquet Gérard euh, Gourjon, Alexis Flamand Christophe Valla, donc euh, voilà ce sont toujours les mêmes auteurs euh, avec qui je travaille, maintenant on est tous euh, devenus amis et euh, souvent c'est moi qui ai une envie, en fait j'ai une envie, j'ai envie de dessiner quelque chose, je ne sais pas quoi mettre autour et donc je propose des dessins, par exemple là c'est comme ça que ça a été construit, j'ai construit une ville euh, complètement. Alors là, je l'avais construite en 3D, en plus, je l'avais modélisé sous un logiciel, tout ça. J'ai construit une ville que j'ai dessinée, j ai, j ai, je l'ai imaginée par quartier, euh, voilà, ce genre de choses. Et puis, bah, j'ai demandé à Laurent, en fait, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire Je te fournis des dessins et toi, tu écris des textes autour. Et mmh. ça c'est hyper confortable pour moi parce qu'en fait je dessine ce que je veux. Alors bien sûr de temps en temps il y a des modifications. Je reprends mes dessins parce que ça correspond pas tout à fait ou à d'autres idées qui viennent enrichir encore ma ville. Donc je rajoute des choses. Et en fait je travaille comme ça avec tous les auteurs. Euh, avec Géraud c'est la même chose. C'est un jeu de ping pong. Je envoie un dessin, il fait un texte, il me renvoie son texte, je redessine quelque chose. Donc voilà. Et ça c'est hyper agréable et c'est euh, et c'est pour ça que euh, voilà, C'est un peu particulier, le fonctionnement d'une édition est un peu particulier pour ça. Oui, non, mais en fin de compte, tu fonctionnes un peu sur la base de, de la confiance avec donc, tes amis auteurs et tout ça, qui fait que toi, tu as oui. beaucoup d'idées visuelles, tu discutes de projets avec donc, ces, ces autres auteurs, et en fonction du, du déroulement du scénario, des intrigues et tout, ça peut amener à des nouveaux lieux que, du coup, toi, ça te, ça te, ça te donne matière à, à faire encore plus pour égrandir, pour pour étoffer un peu les cartes que tu fais déjà. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. En plus, euh, ici, là, on a donc les parutions chez d'Architecture art. Au début, on a construit Tahala avec Laurent. Ensuite, on a construit Longueville. Mais au début, tout ça, c'était des, des endroits qu'on qu avait envie décrire, que moi, j'avais envie de dessiner. Mais il n'y avait pas de fil conducteur. Tout ça, c'était un peu... Euh, c'était très générique et on pouvait prendre l'île de Tahala et la mettre dans le monde, dans son monde à soi, Longville, mm -hmm. la même chose. Et puis au fur et à mesure, on a eu besoin de, on a eu besoin de, de, de créer un lien. Et donc on a construit en fait, tout notre univers. Donc maintenant toutes les, toutes les parutions de Art sortent sur un seul et même continent. Donc tous les livres, tous les livres qui sortent, eh bien, sortent sur euh, le continent d'Austérian. Et Austérion, qui est un vaste le continent, fameux. Voilà, le fameux continent d'Austérion, eh il est en train, euh, au fur et à mesure, de s'étoffer. Et on décrit des lieux, des endroits, des villes, euh, à travers des livres, à travers... Euh, et donc ça, alors, euh, dans chaque parution, on reste très vague, parce qu'on ne veut pas un historique... Euh, pour l'instant, l'historique du continent d'Austerion, il n'est pas écrit. On écrit l'historique d'une ville, on écrit l'historique d'une un, région, on écrit... Mm -hmm. Mais il n'y a pas d'histoire du continent d'Austerion parce qu'on veut que les joueurs puissent se le très facilement. On veut que les joueurs puissent prendre Austerion et se disent bah, « Moi, j'ai envie de le faire jouer dans les royaumes oubliés, Et ben bah, je le mets un peu... Euh, un peu plus loin, ou euh, j'ai envie d'accrocher ça avec euh, la élite, par exemple, et bien, bah, ok, Osterion, c'est beaucoup plus loin, et la élite, c'est une ville, voilà. Il faut ce soit. On... il faut que les meneurs de jeu puissent se prendre et le mettre dans le système de, de jeu de rôle qu'ils veulent. Donc, euh, voilà, c'est un peu le challenge, et c'est pour ça que décrire, en fait, on fait des focus sur Austérion, et on décrit des petits lieux, et c'est comme ça qu'il prend forme, et c'est surtout comme ça qu'on imagine que les joueurs peuvent se l'approprier très facilement. Parce qu'il n'y a pas un, un historique très fort derrière qui plomberait tout, et, et qu'on ne pourrait pas faire matcher avec l'historique de la élite, par exemple, ou voilà, bon, c'est euh, le petit truc. c'est ça aussi pour les auteurs, au fur et à mesure que les parutions sortent, euh, on est en train de créer des liens entre les lieux, on est en train, bon voilà, tout ça c'est en train de se tisser euh, au ouais. fil des parutions. D'accord, donc en fait, tu, avec ton, ton continent d'Austerion et euh, l'île de Thala et tout ça, en gros, tu mets à disposition un, des endroits clés qui ont, euh, qui ont un petit peu leur propre descriptif et tout ça pour que le, le maître du jeu qui puisse, pour que le maître du jeu puisse se servir de tous ces éléments pour faire un petit peu sa propre histoire et euh, son propre univers bâti autour de, de tout ton univers visuel. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il n'y a aucun système de règles, c'est-à-dire que ce sont vraiment euh, des cadres de campagne, il n'y a pas de système de règles associés. On propose à chaque fois des scénarios, et puis des petites amorces de scénarios pour que euh, bien, on puisse venir piocher euh, euh, des histoires et créer ces histoires. Mais les règles, et le système de règles, c'est au meneur de jeu de s'en occuper, et c'est à lui de venir, avec son système préféré, celui de l'œil noir, croix oubliés, donjons et dragons, peu importe, mmh. pour un système qu'il aime il s'approprie nos lieux et nos endroits donc voilà, on, on crée architectures art on ne crée que des cadres de campagne voilà, c'est très vaste. sauf, enfin, on en reparlera peut-être un petit peu après mais sauf avec Adventure in Osterion, ouais. où on a commencé à, à faire un jeu avec un système de règles parce que là on en avait besoin D'accord, et puis en fin de compte, c'est vrai que dans la mesure où ton île ton de base s'est étoffé de plus en plus, avec tes amis auteurs, ça a aussi généré des idées d'histoire et de, de background et tout ça, donc c'est un peu aussi votre propre univers que vous avez vous-même étoffé et que vous en avez fait vous-même quelque part une, une campagne. C'est ça, exactement. Exactement. Euh, là, par exemple, euh, Tala, donc euh, j'ai pris les c'était donc euh, une île. Donc ici on a une île, euh, une île c'est très facile à placer sur n'importe quel con, enfin dans une île c'est très facile à placer, quel que soit le qu'on utilise. Euh, ensuite on a eu, il euh, y a une ville qui était ici, c'est une, ca une caravane itérante, on a des boss euh, qui étaient là, et, et et tous ces petits lieux, au début ils étaient seuls, et on commence à créer des liens. Euh, par exemple, le, le dernier projet qu'on a fait, là, qui s'appelle Brume, dans nos, dans nos livres, là, on parlait de temps en temps de ce qu'on appelait les mages. Il euh, y a eu une époque euh, sur Osterion. Euh, Mmh. Euh, sur Osterion, il y avait euh, des mages qui étaient présents sur le continent on en dit très peu, on dit très peu de choses mais au fil des parutions on en parle un petit peu on délivre quelques petits secrets pourquoi ils étaient là et dans le projet qu'on a fait en financement participatif, le dernier qui s'appelle Brume eh ben, on commence à donner quelques clés euh, et on va expliquer pourquoi les mages étaient sur Osterion. donc là, petit à petit ce, ce continent est en train de se construire. D'accord. Et ça existe et... depuis combien de temps Excuse-moi de te couper. Ça non, existe non, depuis combien de temps Donc, l'île de Tahala et, euh, et toute la, tout le folklore d'Austerion, euh, tout ça, ça, ça existe depuis combien de temps ça, ça a trois ans. En fait, Tahala, il a trois ans. Donc, euh, en trois ans, la maison d'édition, la D Architecture Art, on a fait Tahala, 3, 4, 5, 6. On a fait 6. Six... On a sorti six choses, enfin six livres, six univers, parce que ce n'est pas toujours des livres. En plus, on, change, on varie les formats. C'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que, ben, je ne sais pas, ça paraît moins... Ah, je trouve pas le mot, mais c'est. Bah, moins... en, en, fin, en fin de compte, en fin c'est en fonction de ta propre inspiration qui fait que c'est pas forcément obligé que ça sorte sous forme de livre de règles ou de suppléments. Ça. qui euh, voilà Donc ça peut, et, ça peut sortir et, et, aussi sous forme de bande dessinée ou... C'est ça, ouais. Alors on n'en a pas encore fait, mais j'aimerais bien. Alors une bande dessinée, pas complète, peut-être pas, mais une, introdu une introduction en bande dessinée partir sur autre chose. Donc euh, là, ici, j'ai présenté des livres. Ça, ce sont des livres classiques. Mais par mm -hmm. exemple, Borth, et ici. Le, la seigneurie box on a fait une présentation qui était euh, un peu audacieuse euh, qui est, est une présentation que par fiche c'est à dire que ce, ce sont que des fiches qui présentent des lieux ce sont des doubles fiches et euh, on présente un lieu et puis on présente ici dans les encadrés, ce sont tous les secrets du lieu et, et ça c'est les fiches pour le meneur de jeu avec tous les secrets et ça ce sont les fiches pour les joueurs ça veut dire que le, le, le lieu qu'on va visiter, eh bien, il est ici en neutre. Et ça, le meneur de jeu, il peut poser ça au milieu de sa table et il dit aux joueurs, ben voilà, vous arrivez ici. Et le meneur de jeu, de son côté, il a la fiche avec tous les secrets qui vont se passer sur ce lieu, que les joueurs ne connaissent pas. Et donc, euh, là, ce, ce, format de, ce format de fiche, il, en, en magasin, et étonnamment ce, pro, ce, ce coffret de bourse là, en magasin il fonctionne, mais pas tant que ça, parce qu'on euh, a besoin d'une explication pour savoir comment ça fonctionne. Ouais. En convention, il marche vachement bien parce que dès qu'on explique à des meneurs de jeu euh, comment on l'utilise, et eh ben en fait euh, ben, ça marche bien parce que là il y a du matériel à partager avec les joueurs et le meneur de jeu. Alors qu'un mmh. livre, et eh bien un livre ça se partage beaucoup moins facilement on n'a pas envie de le mettre au milieu de la table parce que euh, ben, les joueurs de jeux de rôle ils ont les doigts gras, ils vont faire tomber leur café, et ils sont sales ils font toujours n'importe quoi autour de la table donc le <rire> livre on n'a pas envie trop de, de, de le partager et puis, euh, et, et, et puis ben voilà une fois que joue le livre avec les plans à côté il y, les, il y a les textes alors que le système de fiches on pense on pense que c'est l'outil ultime, ultime à partager avec les joueurs parce que bah, c'est complètement indépendant, ça se pose au milieu de la table et là tout le monde peut en profiter. Donc, euh, ça, on va continuer à le développer. Ouais. Oui, c'est vrai que bah, c'est deux manières différentes de jouer. Quand tu me dis tout à l'heure que tu es en convention, c'est vrai qu'il y a en général un MJ qui est déjà familier du système avec du matériel. Alors que si euh, moi je vais avoir le jeu à la maison, c'est vrai qu'il va me falloir un peu plus de matériel pour être moi-même déjà à l'affût de, de tout cet univers. Oui, oui, oui, oui, ouais. tout à fait. Tout à fait. Bah le truc des conventions, voilà, on a le temps de partager, j'ai le temps d'ouvrir un, un coffret, d'expliquer aux meneurs de jeu comment utiliser les fiches, comment. Euh, et donc, euh, bah, ça, tout de suite, euh, bah, voilà, dès qu'il y a des explications, c'est plus facile, alors que dans un magasin, quand on, on, on a le coffret, on voit des fiches dedans, on se dit mais comment ça marche, comment, à quoi ça sert, euh, voilà. Mmh, alors qu'un livre, on peut ouvrir, le feuilleter. Euh, voilà. Le coffret, il mérite quelques explications, mais on espère qu'au fur et à mesure, enfin quand on refera des coffrets, une fois que ce format euh, bah, sera rentré un peu dans les mœurs, on espère que voilà, les, les gens vont pouvoir, euh, vont pouvoir se l'approprier plus facilement. Euh, mais le il, il, enfin, voilà, coffret de bourse il marche, il marche bien parce que, euh, parce que ça plaît et que c'est quelque chose qu'on peut partager. C'est ça qui est aussi important de partager. Oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, d'après les, les petites recherches que j'ai faites, c'est vrai que pour l'instant, ton jeu marche plutôt pas mal. Es, tu es quelqu'un d'assez réputé dans, dans le milieu, donc dans la mesure où il y a d'autres produits qui sont liés à ça avec, avec ton nom d'estampillé, c'est vrai que ça, ça affûte un peu la curiosité de ceux qui te suivent déjà sur ce, ce que tu avais ouais. fait d'avant. Euh, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Euh... Bah, à chaque fois, ça, ça, ça met toujours un peu la pression parce que mmh. le, le premier projet que j'ai sorti, je l'ai sorti le, les mains dans les poches en me disant bah, je vais faire un truc, tout ça. Je, euh, et puis bah, quand il euh, y a des gens qui achètent et que euh, les gens continuent à acheter. Euh, bah avec les auteurs, on, on le voit, hein, on, on se dit « mince, il ne faut pas qu'on qu soupe parce qu'il euh, bah, y a des gens qui nous font confiance, on essaye de faire des produits qui sont sympas, euh, on essaye de, de faire des choses. » Donc euh, voilà, à chaque fois, on se lance des défis avec les auteurs pour, euh, pour faire des trucs toujours un peu mieux, euh, toujours un peu mieux édités, toujours un peu… Mmh. Hein, parce que j'apprends aussi au fil du temps, il euh, y a voilà il y, a des, il y a des choses que j'apprends un peu sur le tas, les auteurs aussi. enfin voilà On, on construit tout ça tous ensemble. Ouais. Et donc, au, au fur et à mesure, on, on essaye de proposer des choses de, de plus, en plus, plus en plus sympas sur des formats complètement différents à chaque fois. D'accord. Donc, en fait, vous avancez tous ensemble un petit peu euh, les mains dans la main. Et est-ce que vous êtes aussi, euh, donc par rapport à, à ce que tu me disais, les défis que vous essayez de relever, est-ce que vous êtes aussi euh, à l'écoute de, de votre communauté par rapport aux, aux attentes qui peuvent naître de, de ce qu'ils ont déjà connu, par exemple, euh, un groupe de joueurs qui pourrait se dire « Ah ouais, mais ça, c'était c'était bien, j'aimerais en savoir plus, ou sur telle région, ou sur telle faction, comme par exemple, tu me parlais des mages. Ouais. » Alors. Sur, les... en fait, sur le monde, bizarrement, on n'a pas tellement de retours. Euh... On n'a pas tellement de retours de ce type-là. Euh, des fois, il y a des gens qui nous remontent des choses euh, ou qui pourraient dire qu'ils de... ont bien aimé telle chose, tel truc. Ou euh... On n'a pas de, de demande dans ce sens-là. On a des demandes sur le matériel, mmh. En fait, euh, des, plans, des plans à partager euh, ça, ça revient très souvent. En fait, pouvoir montrer aux joueurs, ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. On a aussi eu pas mal de remontées, mais ça se fait de plus en plus dans le milieu du jeu de rôle pour partager les livres. Euh, c'est les livres à spirale. Un livre à spirale, ouais. on peut isoler qu'un dessin et montrer ce dessin-là, alors qu'un livre relié classiquement, bah, on, on peut pas complètement le casser, sinon ça va l'abîmer, tout ça. Donc, voilà, mmh -hmm. euh, bon, ça, il y a ce genre de remontée. Et sinon, il y en a une qui revient quasiment tout le temps, on le voit sur les financements participatifs, c'est euh, les PDF mmh, et aussi mmh. euh, des JPEG pour jouer sur table virtuelle. De plus en plus, alors là, avec le confinement, on l'a eu... Euh, ah, bah, alors là, ça a explosé. Ouais. Voilà, exactement, ça a explosé complètement. Il y a eu énormément de parties qui ont été jouées sur, euh, sur table virtuelle. Mmh. Et ça, maintenant, sur un financement, on est obligé de... En plus, moi qui fais des plans... Euh, ce serait dommage de ne pas donner euh, les plans euh, en PDF d'architecture art nous, les PDF ils ne sont disponibles que pendant les financements participatifs ouais. après je ne les mets pas en vente pour, un, bon, voilà, pour tout un tas de raisons je ne euh, sais pas très bien les gérer je ne sais pas faire de marqueur il faudrait que je m'associe à à Drive Thru, RPG ou Black Book édition, voilà. Bon, je sais pas faire de marqueurs de, de marqueur sur mes PDF. Euh, J'édite des livres et je suis pas à titre personnel un grand fan du PDF, donc je, voilà. Je, je trouve que en fait, ce que je crée, ça a du sens euh, dans un livre, mais ça a pas tellement de sens dans un PDF. Bon, mais c'est mon avis et il est discutable. Et, mais, mais voilà, moi je, je, je crée des livres, c'est-à-dire que ce système de fiches il, est, euh, eh ben, il existe et il a de l'intérêt parce que c'est des fiches, c'est dans un coffret et, et ça sent l'encre. Euh, voilà. Mais pendant mes financements, tout ça, je le donne en PDF parce que je sais qu'il y a une grosse communauté qui joue sur table virtuelle. Donc, c'est euh, important de... De leur proposer bah, le, le fait que, que tu préfères toi même le format livre plutôt que le pdf c'est vrai que ça se discute ça se respecte c'est euh, ton choix et à partir de là y a pas de y a pas de, de chichi à faire mais c'est vrai que dans la mesure où euh, bon bah la technologie euh, augmentant et compagnie le, le le côté numérique prend beaucoup de place qu'il n'avait pas avant donc euh, quelque part oui. même si même si toi même euh, en tant qu'auteur et illustrateur tu tu n'es pas spécialement fan de ça. Bon, tu n'as apparemment rien contre le fait de diffuser tes travaux sous format numérique non plus, quoi. Non, non, c'est ça. Mmh. Pendant les financements, je le fais. Je le fais pas après. Alors, ça ne veut pas dire que je changerai d'avis parce que je pourrais me laisser convaincre. Enfin, voilà, ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'avis un jour et que je me mmh. rendrai compte si la communauté me réclame. Des PDF ou des PDF et des PDF, bah, un jour je les vendrai euh, sans les libres, ça va me fendre le cœur, mais je le ferai certainement. Euh, voilà. Mais bah, quelque part, ça peut te faire une nouvelle euh, forme de vente numérique qui serait complémentaire de, du format physique. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et il y en a plein d'autres qui le font, hein, donc c'est que, euh, que ça fonctionne, mais euh, bon, voilà, des fois on a peur du piratage, on a. Ça va vite. Hein. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça, le coup des PDF qui se baladent à droite et à gauche, c'est un petit peu la Ouais, de... ouais, hein. c'est... Bon, mais, mais c'est pas tellement... Bon, voilà, ça ça m'inquiète toujours que... que ce soit comme ça, euh, distribué, enfin, qu'on les trouve sur les torrents ou ce genre de choses. Mais c'est le jeu, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais... Euh... Mais c'est plus que... En fait, je, je, je trouve que c'est un peu gâché de l'acheter que en PDF. Voilà. Mmh, mmh. En fait, tout ça, ça a été réfléchi pour être un livre et, et pas pour être un PDF. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre les deux. Voilà. Mais ah, je ne euh, suis pas complètement contre la preuve, hein, les PDF, je les donne, euh, même sur certains euh, financements, par exemple sur euh, celui-ci, Collection of Fantasy Maps, ce sont que des cartes dedans, que des plans. Et donc, au moment du, au moment du financement, euh, J'ai donné le PDF du livre, mais tous les plans aussi ont été donnés en JPEG pour que ce soit plus facilement utilisable sur les tables virtuelles plutôt que de tirer une image d'un PDF. Ou... Donc euh, voilà, je, je, je suis à l'écoute. Je... Voilà, je peux pas, je peux pas me bander les yeux en me disant euh, euh, ils n'existent pas en fait des joueurs sur table virtuelle. Il y en a plein, donc bah, ah, il faut. Euh, il faut ouais, aussi un... en prendre soin <rire> et, un, et un petit peu et un petit peu satisfaire tout le monde et, euh, tout, et sans Exactement. et sans oublier pour autant tes, euh, tes premiers euh, tes premiers amours à savoir le les euh, le charme de tourner les pages ça c'est vrai que c'est le pdf ne remplacera jamais ça bon pour ça moi je suis un petit peu de la vieille sur un petit peu de la vieille école aussi donc pour moi aussi. les livres <rire> j'ai bon pour les bouquins par exemple j'ai extrêmement de mal à lire sur sur les, les liseuses et tout ça il y en a ça leur pose ah, oui, pas de oui. problème bon bah chacun chacun trouve son plaisir ça, où il le, voilà. donc et tu es aussi euh, donc forcément un joueur aussi et tu me disais que tu avais commencé dans les années 86 87 avec une fameuse petite boîte rouge ouais c'est ça en fait j'ai commencé à jouer au jeu de rôle avec donjon et dragon ouais. c'est ça ça devait être 87 -être. Ouais, 87 je pense que c'est pas mal donc mmh. euh, donjon et dragon à l'école avec des copains euh, tout de suite euh, on a été complètement embarqué, on a découvert un peu plus tard euh, euh, l'appel de Cthulhu, et ouais. ça aussi ça a été, euh, Après on a fait, on a, en fait, ça a été des phases. En fait j'ai rarement joué, j'ai pas joué à Donjon et Dragon et Cthulhu en même temps. En fait c'est des phases. Mmh. On a joué beaucoup à Donjon et Dragon, beaucoup à l'appel de Cthulhu, on a joué beaucoup à Paranoia, on a joué... Euh, c'était euh, des cycles. Et, euh, et puis, bah, en fait, euh, tous, on, sait, on, a, on a pris des routes différentes. Euh, on a grandi, euh, on s'est intéressé à d'autres choses. Les filles, enfin, voilà, fin, des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais bon, ouais, ouais, voilà, ouais. les centres d'intérêt changent, on grandit. Et, Fréquenter des donc, filles empêche de faire des JDR, c'est vrai. <rire> <rire> Mais ouais, c'est ça. Nous, on était mmh. euh, Est-ce que j'ai joué avec mes sœurs Non, non, non. Il n'y avait que des gars. On était que entre garçons. bon, C'était comme ça. c'était. Mmh. Euh, et, et donc, on, on s'est séparés. Et puis, bah, on a arrêté de jouer. Et moi, pendant très longtemps, j'ai pu jouer. Euh, j'ai continué à beaucoup lire, c'est-à-dire je continuais à acheter Cassius, j'achetais un jeu de rôle de, de temps en temps. En fait, je suis resté dans toute cette mouvance, mais je ne plus. Je n'étais plus un joueur, uh -huh. parce que euh, le, le, le, le jeu de rôle, euh, en, en fait, c'était tellement associé à mon groupe de copains que euh, j'avais du mal à faire du jeu de rôle avec des gens que je ne connaissais pas ou… Euh, le, le jeu de rôle, c'était le groupe de copains, les rigolades, c'était ouais. un peu tout ça, les nuits et, et me retrouver tout seul, de rechercher des joueurs, d'aller jouer dans un club, en fait, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, c'est un oui. peu idiot, parce que après, les copains, on se les fait, et puis le noyau, il se recrée tout seul, mais... Euh, voilà, ça a, été, ça, a été, ça a été fait comme ça. C'est vrai que quand on est habitué à un groupe, à un, à un certain forme d'humour ou d'échange, c'est vrai qu'on peut avoir l'appréhension de ne pas le retrouver ailleurs. Je comprends. Oui, ouais, c'est ça. C'est dommage. Alors maintenant, je recommence à jouer, très peu. Chez en fait, je chez Arts, euh, ce n'est pas mm -hmm. moi le joueur. Donc, euh, j'ai joué, je sais ce que c'est que le jeu de rôle. Mais quand on me parle de narration partagée ou de ce genre de choses, euh, je ne je, je connais pas bien euh, parce que je n'ai jamais joué et je ne connais pas tout ça. Donc, je ne suis pas un historien du jeu de rôle, je ne suis pas un grand joueur. Heureusement, en fait, ce qui est intéressant et ce qu'il qu faut faire, c'est bien s'entourer. Donc, euh, les auteurs, Géraud, par exemple, c'est un gros joueur, Alexis Flamand, Christophe Vallat, ce sont des gens qui ils jouent énormément, ils jouent beaucoup. Euh, Géraud, c'est un collectionneur, il a ah, oui, ça. Des, des, des, des, des, des tonnes et des tonnes de jeux, des trucs improbables et tout. Et donc, euh, bah, dès qu'on parle de règles et dès qu'on parle de systèmes et tout, en fait, je leur fais confiance, quoi, et c'est sur eux que je m'appuie, parce que moi, je ne suis pas capable de gérer ça. Moi, mmh. je, je, je gère l'aspect graphique, euh, joli, les dessins, euh, ce genre de choses. Mmh. Et euh, bah, voilà, en fait, il faut savoir s'entourer de gens qui savent mieux que nous pour mmh. euh, que ça fonctionne. Donc, ça, Il y, y en a qui vrai. savent bien mieux que moi. Pour tout ça, donc, euh, donc voilà, pour le jeu, pour le jeu je, je, je fais confiance aux auteurs avec qui je travaille. Et, et c'est pour ça, le, le jeu qu'on a développé avec système de règles, ou tout ce genre de choses, euh, alors ça reste toujours un dialogue ça reste euh, un travail en commun mais, euh, mais c'est Géraud euh, donc euh, l'auteur du jeu c'est Géraud qui est derrière la mécanique qui, qui, qui est derrière la technique d'accord Tu euh, mmh. peux avoir un œil extérieur de relecteur mais, euh, mais voilà pas plus quoi. Je, je, je, je suis pas capable de j'ai pas assez de background mmh. de jeu Et surtout j'ai arrêté trop longtemps okay. j'ai arrêté trop longtemps j'ai une question pour toi, de la part de Marine Gideon, qui nous dit, Tala et Longueville sont chacun des endroits assez exotiques, d'inspiration assez diverse. A-t-on une chance de voir quelque chose qui a une inspiration plutôt amérindienne Ah, alors il y, y en a une qui a une inspiration amérindienne. Euh, C'est Tapticur. Et Tapticur, alors voilà, moi, je parlais des formats. Et ouais. ici, on a travaillé sur un petit format souple plutôt qu'un gros livre cartonné. Donc ici, on est sur un petit format souple, 70 pages. C'est Alexis Flamand qui a écrit euh, « Talticure mm ». -hmm. Et « Talticure », se passe dans la jungle. Et ce sont, euh, eh bien, on... ce sont des gobelins. On raconte l'histoire de la jungle de Talticure. Et dans cette jungle, il y a cinq tribus gobelins qui y habitent. Et on explique euh, et ben pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Parce que dans le jeu de rôle, en tout cas moi quand je jouais à Donjons et Dragons euh, en 90, mm -hmm. les gobelins c'était juste des bestioles qu'on croisait dans un donjon et sur qui on fonçait dessus avec des épées. Et, et, là, on a de donner... ouais, et là on a essayé de leur donner euh, une consistance... Euh, bah, ils vivent, ils ont des familles, ils ont des enfants. Pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils font Voilà, ils existent pour de vrai. Et donc, euh, et c'est clairement, et c'est clairement d'inspiration. Euh, euh, alors, amérindienne, non, euh, si amérindienne, euh, je vais peut-être dire de bêtises, amérindienne, c'est. Euh, Indien d'Amérique, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est euh... un, un petit peu côté Inca, les euh, pyramides Maya. Ah oui, alors ça, ça, ça. d'accord. Effectivement, si on descend sur l'Amérique centrale et tout, là, c'était plutôt inspiration euh, Aztèque, Inca. Oui, euh, on donc, est dans euh, le. Euh, eh bien, euh, tous nos gobelins, ils sont, euh, ils sont euh, décrits là-dedans, euh, voilà. ils sont colorés, ils ont des plumes, ils ont des. Et donc voilà, ça, ça se passe dans la jungle. Ah ouais, d'accord. Ah, bien ça. Donc euh, voilà, ici on vient, euh, c'est ce qu'on essaye de faire avec euh, les parutions. On a euh, Ta'ala, c'était euh, donc une île qui se passe, euh, il fait chaud, euh, c'est un peu d'inspiration arabisante, euh, euh, Moyen-Orient, voilà, c'est toutes ces inspirations-là. Longueville, on est plutôt dans les grandes steppes d'Asie, euh, euh, la Mongolie, voilà, ce genre de choses ouais. euh, Bors, on est plutôt un peu les pieds dans la boue dans un Moyen-Âge euh, européen mm -hmm. voilà, là on est plutôt euh, dans quelque chose d'européen Talticure, on est dans la jungle euh, Brume qui va paraître on sera de nouveau un peu sur un Moyen-Âge européen. Mmh. Et Austerion, c'est aussi un Moyen-Âge européen. On a plus de Moyen-Âge européen. Mais il euh, y en a d'autres. Il y a, a d'autres idées. On aimerait bien euh, d'écrire des, euh, des villes, euh, un peu euh, des villes italiennes, euh, un peu comme Venise, euh, voilà, ce genre d'ambiance. Et on essaye, à chaque fois qu'on sort un produit justement, de varier les ambiances, les couleurs. Ça permet de... Euh, bah là, les Gobelins, on est euh, et, et beaucoup sur du vert. Euh, euh, Taala, c'était sur de l'ocre. Euh, Longueville, on est sur du bleu-gris. Voilà, et ça permet de faire des livres qui ont une, des chartes graphiques qui sont, euh, qui sont très fortes, parce qu'on mmh. euh, bah, prend une région et on les sort au maximum pour en faire tout, sortir tout, tout ce qu'on tout ce que ça représente. Oui, oui non mais c'est bien c'est de, de profiter de chaque région et de tout le folklore que vous pouvez lui apporter avec Gérôgé et tout ça pour faire euh, de, la pro ça. de la profondeur à toutes ces factions comme par exemple tu me parlais des gobelins donc dans, dans ces forêts euh, typées amérindiennes et tout ça avec euh, sans doute de, de, de, de, des palais à découvrir des secrets et tout ça euh, peut-être des, euh, des rivalités qu'il y a entre eux avec euh, ça. là là c'est une source et, et... infinie de Exactement, c'est exactement ça. Là, les, les cinq tribus, il y a des tribus gobelins qui sont très proches de l'homme, avec qui on peut euh, discuter, qui font du commerce, du troc. Donc, il y a des gobelins qui, sont, qui vivent avec les humains en bonne entente. Et puis, plus on s'enfonce dans cette jungle, et plus les tribus... Euh, sont plus agressives il y a des secrets bien sûr il y a des secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'avancée, des découvertes donc en fait avec ça on peut se faire une mini campagne c'est à dire mm -hmm. que si on prend un groupe de joueurs classiques et qu'on les emmène dans les jungles de Talticure on peut se faire une mini campagne voilà il y a quelques séances de jeux de rôle bien sympas à avant d'avoir complètement tout exploré et d'avoir compris tous les secrets de, de nos gobelins. Quoi. Ouais, donc, carrément, euh, ça, ça peut être des gens qui viendraient de cités euh, déjà développées, qui sont déjà connus, qui partiraient à la euh, découverte. En attendant que Vinsou retrouve du son, eh bien, euh, j'en ai pas trop parlé, mais c'était euh, Aventure et Nostérien qui va bientôt arriver en magasin. Et ça, c'était euh, donc un jeu qui a été... Euh, développé avec, euh, avec Gero donc c'était lui qui était derrière euh, à la mécanique et on est toujours sur Austerion on est toujours sur euh, de l'héroïque fantasy mais ici on a encore une fois essayé de développer quelque chose, on est sur un jeu de rôle euh, sur un jeu de rôle classique, avec des mécaniques de jeu de société et surtout avec un système de, un, un peu comme du dungeon crawler mais alors on n'est pas sur du on n'est pas du porte monstre trésor à l'aéroquest, où et eh bien c'est une succession de combats, on trouve des, terres, des trésors, il se passe pas grand chose. Euh, on est sur du jeu de rôle, sur du jeu de rôle complet, mais avec de l'exploration et donc le donjon. Il se crée au fur et à mesure des tuiles qu'on pose sur la table. Encore une fois, c'est du matériel qu'on peut partager avec les joueurs. Et donc ici, on a plein de, on a plein de tuiles. Euh, c'est, on a des tuiles de différentes tailles qui représentent différentes salles. C'est du recto verso. Et on a des scénarios d'exploration. Et ça, on vient poser ces tuiles sur la table et les joueurs découvrent, découvrent le donjon au fur et à mesure. Et ce pas du porte-monstres trésor parce que on incarne un personnage, donc on a des prêts tirés, on a des prêts tirés qui sont ici, ce sont nos fiches de personnages, et euh, c'est du jeu de rôle, on a des caractéristiques, on a, euh, on a, euh, on a tout ce qu'il faut, il y a une histoire, il y a des interactions avec euh, les PNJ, il y a un meneur de jeu, euh, mais il y a des petites mécaniques de jeu de société qu'on a fait rentrer euh, là-dedans, on ouais. a euh, des cartes bazar, ce sont des cartes qu'on vient tirer quand on rentre sur une tuile pour amener de l'adversité supplémentaire. On a des cartes objets magiques, on a des cartes catastrophes, parce qu'il y a une petite mécanique un peu sympa qu'on a voulu mettre euh, dans le jeu Adventure in C'est un petit jeu avec, c'est un petit système avec, euh, avec des cylindres. Donc on a des petits cylindres rouges comme ça qu'on vient poser quand il y a un joueur qui fait un échec critique. Euh, pendant la partie dans, nos, dans notre système de jeu un échec critique c'est un double 6 ça veut dire que l'action est complètement ratée et ben dans ce cas là le joueur doit poser ça au milieu de la table, le petit cylindre debout et au prochain échec critique eh bien, il y a un deuxième cylindre à poser et la pile elle va augmenter et si cette pile elle tombe eh bien, les joueurs doivent tirer une carte catastrophe et ça, ça fonctionne super bien. Ça fait flipper, ça, parce que rien que d'entendre ça, je n'ai pas encore testé le jeu, mais j'ai pas envie que ça tombe sur, sur, ma, sur mon perso, ça. Ben oui, ben là, c'est ça. Alors, en plus, la carte catastrophe, elle tombe sur le groupe entier. C'est-à-dire mm. que les, les cylindres, ils se posent sur la table au fur et à mesure, mais la carte catastrophe, elle va, il va se passer quelque chose, et le groupe entier, le malheur sur elle et, et ça, ça marche vraiment super bien donc on l'a fait tourner en convention déjà ce jeu ça c'est l'exemplaire le, euh, imprimé ouais. euh, on avait des prototypes, on l'a fait tourner en convention, ça marche super bien parce que le stress le stress de la catastrophe est renvoyé sur les joueurs. Et on s'aperçoit que tout le monde recule de la table, plus personne n'y mmh. touche. Quand on jette les dés, on fait très attention à ne pas faire tomber sa pile de cylindres. Parce que si les cylindres tombent, c'est une carte catastrophe de tirer. Et, oh et donc, ce jeu, ce jeu, on le veut... Euh, euh, alors, les rôlistes avertis pourront jouer avec sans problème, ils en font ce qu'ils veulent. Les règles sont très simples. Euh, c'est des règles qui sont accessibles, très faciles à prendre en main. Et donc, ce, ce jeu, les rollistes avertis, ils en feront ce qu'ils veulent, ils s'amuseront avec, ou alors ils utiliseront que les tuiles. On a toujours besoin de tuiles sympas comme ça à poser au milieu de la table pour faire son donjon. Donc, des tuiles, il y en a plus de 20, enfin, voilà, ça fait 54 lieux différents. Enfin, voilà, ça peut faire un donjon qui est vraiment très, très grand. Ouais. Mais surtout, c'est que d'avoir tous ces supports visuels pour de l'initiation, on pense que c'est vraiment... Ben voilà, on pense que ça peut vraiment bien fonctionner parce que les jeunes joueurs, quand on ne connaît pas le jeu de rôle, quelquefois, de faire un jeu qui se passe que dans l'esprit, ça peut être un peu perturbant quand on n'a pas du tout l'habitude. Et d'avoir un support visuel sur lequel se raccrocher, c'est quelquefois plus facile pour prendre la parole. Quand on pose une tuile et qu'on voit que sur la tuile, il y a un petit coffre qui est dessiné, eh bien, c'est plus facile pour le, jeu, le, le, joueur, le nouveau joueur de dire « Eh bien... Euh... » Eh c'est plus facile pour le nouveau joueur de dire que, euh, euh, bien, je, vais, euh, je vais, fouiller le coffre, euh, je, vais, euh, je regarde sous les planches, voilà. D'avoir un support visuel, c'est bien plus facile pour, voilà, on pense pour, pour s'immerger dans le jeu et dans l'ambiance. C'est vrai que ça, ça dépend vachement du type de joueur parce que tu en as qui limite sont allergiques au plan et qui aiment vachement des, un style narratif que le MJ va décrire avec des effets d'ambiance que lui-même va faire. Et il y en a d'autres qui aiment avoir tout devant eux avec les détails de la chaise, elle est ici, la porte, elle est là. Et c'est vrai que ça, ça, ça peut aussi beaucoup plaire. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, on l'a eu cette réflexion en convention. On avait fait jouer, il y avait un joueur qui était autour de la table et il nous a dit, ah oh ouais c'est bien, c'est super votre jeu, mais ce n'est pas tout à fait du jeu de rôle. Mais mmh. en fait, si, c'est du jeu de rôle. Tu, tu t as un meneur de jeu, tu as une fiche, tu as... Et en fait, ce que lui ne supportait pas, eh bien c'était d'être sur une tuile, et puis d'avoir un jeu très linéaire, parce que là, c'est de l'exploration de donjons. Donc on fait, effectivement, quand on est sur cette tuile, eh ben, on peut aller soit par là, par cette porte, soit par là, par cette porte. Mais c'est tout. Et donc... Euh, c'est l'exploration de donjons. Et lui, je l'ai senti, c'était typiquement le joueur de joueurs qui, qui se sentait enfermé quand on lui proposait un plan et quelque chose de très linéaire. Et je peux l'entendre, hein, c'est un truc euh, mmh. complètement. Et par contre, des nouveaux joueurs, donc on l'a fait, je l'ai fait jouer à des gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, on l'a fait jouer en convention à des, à des jeunes, moins jeunes, 14 ans, tout ça. Et et là, pour le coup, ça fonctionne bien. Quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle, d'avoir le support visuel, eh bien, ça lui permet de tout de suite euh, se placer dans l'espace, voir ce qu'il peut faire, pas faire. Et ça ouvre, en fait, après, sur le jeu de rôle, oh, plus classique, entre guillemets, parce que ce qu'on propose justement dans nos livrets de règles, c'est qu'il y a, a huit euh, scénarios, et les sept premiers scénarios se passent sur des tuiles, c'est de l'exploration de donjons, et le huitième scénario, toute l'introduction, eh c'est du scénario euh, classique. Dans le sens où il mmh. n'y a plus de tuiles, et il y a toute une enquête à mener avant d'aller dans le donjon qui se passe de manière classique. Ça veut dire que la boîte, on a essayé de la construire pour qu'il y ait une progressivité dans sa façon de jouer et aussi dans sa façon d'être meneur de jeu. Si on est une meneur de jeu débutant, c'est très facile d'avoir des tuiles. On, a présenté, on présente les scénarios d'une certaine façon, pour les guider, et donc euh, on, on, veut, on, on veut que les joueurs s'amusent avec notre jeu, mais que s'ils ont envie de découvrir un autre jeu de rôle euh, l'appel de Cthulhu, qui se joue pas mmh. sur le plan, eh bien, notre dernière partie, elle se joue de cette façon-là, et puis bah, après, euh, allez-y, euh, faites, voilà, faites le jeu de rôle que vous avez envie de faire. Bah là, c'est super parce que, que là, c'est adapté avec le, le, le continent d'Estéron, mais du coup, tu peux très bien faire la même chose, mais adapté à un peu, près à, à, à, un peu chaque type d'univers, chaque, chaque type visuel. Et là, ça peut parler ouais. à beaucoup plus de gens. Oui, ouais, c'est ça. On pourrait, alors après, euh, ça pourrait fonctionner, je sais pas, bah justement, on était sur un monde de science-fiction, ça pourrait très bien être euh, effectivement euh, des plans d'un vaisseau spatial. Qu'on viendrait explorer, ou d'une base, ou euh, ce genre de choses. Ça pourrait fonctionner, mmh. ou de l'appel de Cthulhu, ça pourrait être des tuiles qui représentent une maison. Là, c'est vrai que dans les ruines de fantaisie, des donjons tentaculaires, euh, tout de suite, ça parle à notre imaginaire, et, euh, et, et donc c'est très facile à mettre en place. Mais c'est vrai qu'on mmh. pourrait le décliner sous, sous d'autres formes. Pour l'instant, on veut vraiment le décliner, donc on attend que la boîte sorte en magasin. On va voir ouais. comment elle est accueillie par le public, ce que les gens nous demandent. Est-ce qu'ils veulent plus de tuiles Est-ce qu'ils veulent plus de scénarios classiques Est-ce que, est que le mmh. système de cartes qu'on nous propose, ça fonctionne Alors, euh, bah, en, en, dans, dans l'absolu, ça ne s'adresse pas au même type de public que les rôlistes purs, parce que là, ça s'adresse plus à des fans de jeux de plateau, même s'il y a des éléments de JDR. Ouais. Alors, ce oui, c'est ça. Alors, tu... Tu fais bien d'en parler, Vincent. Euh, <rire> tu fais bien d'en parler parce que c'est exactement ça. On a, essayé, on a essayé de faire une passerelle. C'est compliqué hein, de faire une passerelle et il y a plein d'autres jeux qui le font euh, très bien dans le jeu de société. Il y a mm -hmm. de plus en plus de jeux de société narratifs qui existent. Il y a, euh, Voilà. Nous, c'est du jeu de rôle, c'est pas un jeu de plateau, mais on a essayé de faire du pied au jeu, au jeu de au jeu de plateau, ouais. déjà à travers euh, nos tuiles, les cartes et les petites mécaniques de jeu de plateau qu'on met en place. Mais aussi, c'est que ce jeu, il peut se jouer en solo. Il peut se jouer en solo et il peut se jouer sans meneur de jeu. Ça veut dire que la façon dont on a créé notre, euh, nos scénarios permet de faire ça. Donc, j'ouvre. Voilà, Ici, par exemple, on a euh, une tuile et toutes les tuiles sont décrites à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Il se passe quelque chose, si jamais je ne réussis pas ou si jamais je ne passe pas le challenge, il se passe ça en vert ou il se passe ça en rouge. Et ça implique des choses. Et donc, ça, pour un meneur de jeu, eh ben, c'est super parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Et ça, on a pu le mettre en place parce que c'est sur des tuiles. Et donc, sur une tuile comme ça, on sait que euh, bah, là, il y a un piège, là, il se passe ça. Et donc, sur des tuiles, c'est très facile puisque c'est très linéaire. Donc, on a pu décrire des scénarios de cette façon-là. Mmh. Et la façon d'écrire le scénario nous, nous a aussi permis et bah, de le faire jouer en solo. On peut être tout seul, avec sa fiche de personnage, deux dés, et puis on lit. Et puis bah, si on réussit l'action, et si on réussit, et bah, on va là. Alors bien sûr, c'est moins riche. Comme il n'y a pas de meneur de jeu, on ne peut pas dialoguer avec les PNJ, on peut pas, voilà, toute la richesse d'un jeu de rôle et toute la liberté d'un jeu de rôle, elle existe C'est la cohésion du groupe. Ouais. On et on peut surtout, pour un meneur de jeu débutant, découvrir son scénario seul et une fois qu'on l'a bien compris et qu'on connaît les tenants et aboutissants du scénario, et ben on appelle ses copains et puis on les fait jouer. Et, mmh. et ça aussi, ça peut être assez sympa. Alors, je sais qu'il y en a, par exemple, l'œil noir, ils avaient déjà fait ça dans la boîte d'initiation de l'œil noir, il me semble qu'il y avait une, une aventure dont vous êtes le héros euh, pour expliquer comment ça fonctionnait. Donc, on n'a rien inventé, mais on a essayé de faire un emballage un peu différent de ce qui existait, et un peu, encore un peu plus accessible. Et Pour le Donc coup, ta version, solo, est -ce, ta version solo, est-ce que c'est possible, moi, si je suis allé très avisé et connaisseur de l'univers et de ton jeu, est-ce que c'est possible que moi, je puisse jouer tout seul avec euh, un groupe de quatre personnages Ah oui, oui, oui, tout à fait. Alors D'ailleurs, en plus, c'est la, euh, la façon dont on joue au jeu. Euh, mmh. Parce que justement... Justement, comme le, le niveau de difficulté il est fait pour un groupe de joueurs, euh, bah, si on joue en solo avec un personnage, on va risquer d'avoir des soucis. Et donc là, dans Adventure ah, in on incarne un groupe de personnages, et donc ça voudra dire qu'on incarnera un guerrier, un magicien, donc c'est sympa parce qu'on va pouvoir jouer des sorts et puis se battre, on va pouvoir euh, tout faire, mais comme l'adversité et puis comme les monstres qu'on a en face de soi ont été créés pour faire du jeu de rôle avec plusieurs personnages c'est mmh. ça tu, tu as raison on joue un groupe de joueurs on peut jouer un groupe de joueurs absolument d'accord j'aimerais repartir sur tes débuts dans le jdr où tu me disais que tu jouais à Donjons et dragons est-ce que tu te souviens du personnage que tu as incarné de ta première classe ouais et j'ai souviens. <rire> c'était euh... c'était un guerrier mmh. c'était un guerrier tout bêtement Ouais. Et je me souviens de son nom, il, il s'appelait Boromir. Ah, bah non, je me souviens pas de son nom, il s'appelait Boromir. Donc... Donc, ouais. de... Comme quoi je suis pas auteur, comme quoi je suis pas auteur, parce que j'avais vu bon bon ça, ça, ça, ça, ça me dit, ouais. ça dit quelque chose, Boromir. Ouais, c'est ça, j'en ai presque honte avec leur cul, j'étais jeune. Bon. Et, euh, mm. et donc, euh, en fait, ce personnage de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, dans le livre, ouais. il m'avait marqué, je sais pas, euh, la façon dont il meurt, c'est tellement. Euh... Et. Euh, et donc, bah, mon personnage s'appelait Bourbien. Donc, c'était un guerrier. Dans « Don't et Dragons je, », je jouais, je jouais un guerrier. Dans « L'Appel de Cthulhu », je jouais un professeur d'université, mais euh, qui avait un fusil de chasse à canoncier sous son impair. Donc, c'était… En fait, je me rends compte avec recul que des fois, on faisait vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on rigolait C'était… Euh... Pour le coup, ton, euh, ton professeur avec le fusil, il me fait penser à Van Helsing, comme ça. Ah oui, ouais, oui, bah, ouais, c'est ça, c'était… Ouais, on jouait, on rigolait énormément, mais c'est vrai que c'était pas toujours... C'était des fois du grand n'importe quoi, mais ouais, qu'est-ce qu'on a... Ah oui, non, mais il y, y a plein de parties de JDR qui peuvent partir en grand n'importe quoi, mais ensuite, ah. du moment qu'il y a toujours une bonne ambiance à table, oui, des moments qu'il y a le, le, le MJ aussi qui, euh, qui se prête aussi au jeu, et qui ne ça. profite pas des, de, de ces moments pour, euh, pour un peu plomber, parce que des fois ça arrive, mais lorsque... Toute l'équipe toute ne, ne fait qu'un, même si ça part en grand n'importe quoi. C'est ça qui, après tout, font les souvenirs que tu te rappelles 20 ans plus tard. Tu te dis « Ah ouais, mais cette ça. partie, c'était génial, quoi !» Exactement. Non, mais c'est exactement ça. En fait, ce qui est très important, c'est que euh, tout le monde autour de la table, et puis euh, le meneur de... Enfin, voilà, tout le monde autour de la table, on ait les mêmes envies. C'est vrai que si... Quand on est parti, euh, quand on partait en n'importe quoi, ou... Bon voilà, quand on s'amusait. S'il y avait eu un joueur qui lui euh, voulait pas jouer de cette façon, il aurait été malheureux. Mmh, et mmh. heureusement, le groupe de joueurs et c'est ça qui fait les grandes parties, c'est que bah, le groupe de, on a été tous sur la même longueur d'onde. Et c'est ça, comme tu dis, qui fait les souvenirs et puis qui, ouais, qui fait les trucs. Bah ouais, on s'en souvient. Mais on était capable de jouer ou de se faire peur. Hein. On jouait, on allumait des bougies, on jouait à l'appel de Cthulhu dans ah. le noir avec des bougies sur la table et tout, juste pour se faire peur. Enfin, bah bien voilà, sûr, ça marche. Le... Hein. Oui, euh, oui, ça marche, oui, ça marche <rire> Des fois, juste un peu d'ambiance et puis euh, on réussit à se faire peur. Donc, euh... Je voulais te poser une petite question sur le festival de Nice Fiction de cette année, euh, donc, oui. euh, qui se passe entièrement sous, euh, sous Salon Vocaux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette manière de faire, qui est un petit peu aussi imposée de par le, le virus et tout ça Non, bien... Euh... Moi, je trouve que euh, Nice Fiction a vachement bien rebondi parce que, en fait, très rapidement, ils ont mis quelque chose sur place. Euh, parce que, auditeurs, vous ne le voyez pas, mais les coulisses, c'est hyper bien organisé. Euh, on rencontre les gens avant, on nous donne les liens. Enfin, super, organisation au top, de mon côté, euh, super. Ça se passe très, oui. très, très bien. Et puis, bah, quand j'ai vu le programme, en. Euh, bah, on... Voilà, je trouve que Nice Fiction a réussi à retomber sur ses packs comme, comme il faut, à proposer euh, un planning euh, énorme, parce qu'il y a tout week-end, il se passe des choses. Donc, euh, super, et je pense est que c'est un moindre hommage. Je, je trouve que c'est vraiment chouette euh, voilà, d'avoir euh, réussi à mettre ça sur pied, parce que euh, bah, j'imagine qu'on ça touche moins de monde, c'est plus compliqué, c'est… voilà. Mais ça a le mérite d'exister et, et super. Bah, c'est vrai que d'un côté, ça touche moins de monde parce qu'avant, Nice Fiction, ça a toujours été local, donc on avait des gens de la région. Mais là, on peut toucher d'autres, un autre type vrai. de monde parce que là, euh, quelqu'un qui habite à Brest, à Paris, à Lille, euh, bah, s'il ouais. veut rencontrer, euh, s'il veut participer à des jeux ou quoi, bah, pour le coup, il peut alors qu'avant, il ne pouvait pas. Donc c'est une autre approche. Euh... Non. T'as raison. Et puis, en plus, oui, c'est, t'as raison. Parce qu'en plus, si les lives sont disponibles en, ensuite un peu après sur YouTube ou Facebook, ou que on peut les regarder encore pendant quelques jours, ou je sais pas ce qui va être mis en place. Euh, bah, effectivement, non, ça va, toucher, euh, ça va toucher plus de monde et le bouche à oreille. Donc, euh, non, oui, non, non, euh... non là, c'est sûr qu'on est tous les deux en direct, mais ensuite, ça, ça sera disponible sur la chaîne de diffusion fiction en différé. Donc, euh, pour celui qui travaille ou quoi, et qui, veut voir et qui est exactement. fan euh, du continent d'Ostéron et qui veut voir ton interview plus tard, <rire> il pourra <rire> facilement le voir ce soir quand il va rentrer à la maison. <rire> bah, ouais, donc, euh, non, non, non, super, super et organisation, euh, organisation au top. Vraiment. Super, Bah écoute, ça m'a fait plaisir d'avoir cette entrevue avec toi Guillaume on en arrive au terme de notre petite heure est-ce que tu as un dernier petit mot à, à ajouter pour conclure cette, cette entrevue non, euh, non, non, pas spécialement bah jouer, jouer, hein, continuer à jouer, euh... jouer non, non, non je vais dire des bêtises, je vais dire des niaiseries <rire> non, non, mais jouer, jouer, jouer, continuer à jouer ça, ça me va très bien j'aurais pas pu faire mieux <rire> Donc euh, tu es présent tout le week-end. Euh, je compte sur euh, tous ceux qui te suivent pour venir euh, t'enquiquiner avec plein de questions. Et, euh, et nous, ben, on se dit, euh, je ne sais pas quand, peut-être nice fiction l'année prochaine, en vrai. Ah oui, oui, oui, oui normalement, euh, oui, oui, c'est prévu. C'est, enfin voilà, je, je... avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Tu, en plus tu viens de loin, donc c'est que si tu viens. Euh, oui, je viens de Normandie, à côté, Normandie. De, je suis à, à côté de Rouen. On me fait signe dans l'oreillette parce que je suis en train de me faire engueuler que ça va coûter. <rire> <rire> Merci Guillaume et puis Merci, à, à très bientôt. À bientôt.